on on met on va avoir un problème rentrer dedans nous notre rôle c'est de convaincre les jeunes de s'intéresser au monde de l'agriculture et de pas en faire par exemple des accrobranches ou, ou des activités de plaisir. Les lobbies du tourisme. Mais euh, expliquer votre rôle. On va faire des activités dans les montagnes pour que les jeunes y parlent là-bas, pour que ça les attire. Bon, on va essayer de se faire de l'argent dans les montagnes et en attirant les gens. En on a mis euh, les, bah, les parcs et les réserves naturelles, euh, peut-être dirigées par des bénévoles, de, de 18 à 25 ans. Les eurodéputés du Parti Populaire Européen. Oui. En fait, moi je trouve bien l'idée de faire exemple, un café pour qu'il du réseau. Mais du coup il faudrait un grand. Non, euh, par exemple si euh, en campagne il n'y a pas les routes qu'il faut pour les transports en commun qui sont, euh, qui sont, qui sont assez euh, gros, euh, comment on va faire euh... plus De personnes vont vouloir euh, venir du coup à la campagne et peut-être qu'au qu bout d'un moment ça va devenir euh, ça ne va plus être une zone rurale. Nous, notre position dans le groupe, ça serait. Euh, euh, mettre euh, des parcs et réserves naturelles. Nous avons pensé à mettre, euh, par exemple, des moulins hydrauliques pour euh, créer de l'électricité dans chaque village. Ouais, c'est que si vous créez des parcs euh, et des réserves mais que, qui s'ouvrent aux touristes, est-ce que ça va plutôt faire peur euh, aux animaux qui sont dans la réserve mmh. Une troisième idée, euh, rajouter des clubs sportifs, mmh. mais pas... Euh, des clubs sportifs chers, le golf ou l'équitation. On se concentre plus sur des personnes qui sont on va dire, plus riches. Les gens qui n'ont pas trop les moyens, bah, ils ne pourront pas venir. Et en plus veulent de rajouter des clubs sportifs haut de gamme mais si c'est s'ils n'aiment pas ces sports là ils font comment le problème c'est que souvent euh, les jeunes qui commencent dans, la, dans le milieu du travail ouais ils sont pas encore beaucoup d'argent je... mais surtout même s'ils si avaient les moyens de construire en campagne il n'y a pas vraiment la place pour le construire le golf ça prend beaucoup trop d'espace euh, ça pollue. Pour vous l'agriculture, vous n'allez pas le faire dans des forêts où il y a des arbres. Il faut qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'arbres que c'est des choses comme ça. Oui, mais justement, nous, ces endroits-là, on va vouloir les récupérer. Oui, mais vous avez oui. les arbres, du coup, ça va polluer. Du coup, oui. euh, non. De... On pensait à, à créer des, des centres pour les jeunes où ils pourraient, euh, en même temps, se divertir avec euh, des jeux vidéo ou des soirées. Mais maintenant, euh, tous les jeunes, ils ont ça chez eux, alors ça attire pas beaucoup de monde. Mmh. Mais, et, et, et les fêtes, ils peuvent les faire chez eux. Notre objectif, ce serait d'attirer euh, les jeunes vers euh, le métier de l'agriculture, euh, aller vers la nature, proposer des ventes à la ferme. Donc, donc ça, c'est une deuxième idée. Ouais. Donc, okay. les produits, ils seraient frais des loisirs à la ferme, vous avez installé des, oui, oui, oui, des, des éoliennes oui, oui. pour euh, nous, notre propre électricité. Et ça, du coup, on ferait que euh, le groupe des députés européens, les qui voulaient eux en mettre, en placer. Là, on parlait ni d'usines, ni d'éoliennes, on parlait de moulins et de hydro Ils peuvent euh, faire avancer avec nous. Pardon que, on, on veut mettre ah. des restaurants. Oui, oui c'est oui. je vous ai Chacun va voter comme on fait au Parlement européen, c'est-à-dire à, à main levée, on, on, on, on, le, on le dit, disons, au, enfin, ouvertement euh, pourquoi on vote et on peut voter ou pour, ou contre, ou si on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas s'exprimer, on peut s'abstenir. Améliorer le réseau de téléphonie mobile pour que il y ait plus de facilité de connexion. Qui vote, qui vote contre Une personne. Qui s'abstient Une personne, deux personnes, trois, quatre. Et des parcs et des réserves naturelles pour un environnement plus agréable. Euh, pour euh, les jeunes. Donc, euh, et ça, ce sera financé notamment par une, des taxes auprès des entreprises polluantes. Qui vote contre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette idée est déjà refusée. Proposition pour des centres de formation de former des jeunes à travailler euh, sur place, euh, donc notamment dans les domaines de l'hôtellerie, la restauration, la sécurité dans le sport. Qui est contre cette idée 2, voilà, moi je suis contre. Trois, et enfin dernière idée, moins de mécanisation dans l'agriculture et donc plus d'emplois pour les jeunes. Qui vote pour mécanisation C'est-à-dire moins de machines agricoles. Ah, moins de machines agricoles. Moins de machines agricoles et plus de travail manuel dans les fermes. Alors, oui, Alors, c'est pas bon. 17 aussi. 17, on est bon. On qui est plus Non, euh, 14, on est plus que là. la majorité. 14, oui. oui.